Salut c'est Iris et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter un nouveau format de vidéo qui va s'intituler Six Fight et qui portera sur l'étude d'un point précis dans Rainbow Six. Aujourd'hui sur la table on va étudier la toute nouvelle opération Phantom Sight. Néanmoins je vous prie de prendre des pincettes avec les informations que je vais donner parce que ce sont des informations qui sont sur les TTS c'est à dire actuellement en test et qui ne verront peut-être jamais le jour. Le premier gros changement, c'est bien évidemment le rework de banque. Avant d'en parler, il faut d'abord comprendre ce qui n'allait pas. Et eh bien, c'est un problème qu'on peut retrouver sur les autres cartes, sans parler des bombes sites, c'est notamment en fait ces points d'insertion qui étaient trop peu nombreux et trop difficiles d'accès. Du coup, l'action se concentrait pendant des heures autour d'eux, et c'était pas vraiment de l'action, parce que c'était surtout de la prise de ligne, du jugé, du droning, etc., etc. Et force de constater que c'est probablement le meilleur rework à ce jour. C'est très réussi. La luminosité est nickel, il y a beaucoup plus de possibilités pour les attaquants et pour les défenseurs de travailler et d'envisager la carte. Des hatches ont été rajoutés, des spawn kills un peu relous ont été enlevés. Les bons sites sont à présent nickel, le texture et l'ambiance de la carte est parfaite. Et même les petits détails qu'on avait demandé sont présents. Concernant l'attaquante Nock, eh bien effectivement très très stylé, euh, mais de mon point de vue j'ai trouvé son arme trop faible, 2 de vitesse, pas d'alcog, euh, un talent qui a une durée d'utilisation qui est beaucoup trop courte pour être vraiment effectif. Au final pour faire l'anti-roaming, Jacal le fait mieux, et si on veut faire les bacs en silence, H.O.I.Q. le font mieux également. Donc pour l'instant en l'état je vois pas trop l'utilité du personnage ou comment il va pouvoir se placer dans la méta. Côté Warden, le défenseur, je suis extrêmement heureux. C'est pas un perso qui, qui va être corpique, c'est-à-dire à tous les rounds en Pro League ou en Challenger League ou en Ranked, mais c'est un perso qui permet de counter certains playstyles qui sont euh, actuellement très forts et donc son ajout, il est plus que bienvenu dans la méta. Il a même été équilibré, je trouve, avec beaucoup d'intelligence et euh, de subtilité. Ça, c'est vraiment un point que j'ai apprécié. C'est-à-dire que le personnage n'est pas trop fort, mais il permet vraiment de faire des choses extraordinaires s'il est bien manié et placé au bon endroit avec le bon positionnement. Et comme à chaque fois, on a le droit également à des nouveaux skins saisonniers que je vous laisse admirer. Donc comme à mon habitude, j'ai également fait une batterie test et j'ai remarqué que le lean avait changé, c'est-à-dire le fait de se pencher à gauche et à droite. À présent, il est beaucoup plus lent et on ne peut pas l'enchaîner très rapidement. Les barricades et portes subissent également un petit lifting, déjà au niveau de la texture, et puis au niveau de la destruction, j'ai l'impression que c'est plus propre, qu'il y a moins de bouts qui se bloquent, mais je suis incapable de l'affirmer à 100%. Autre excellente nouvelle, la destruction shootgun a été revue, et maintenant il n'y a plus les petites barres en bois qui nous emmerdaient. Un autre point qui est extrêmement intéressant et super bienvenu, c'est que beaucoup de cartes ont été un peu revisitées avec des petits détails ou des gros même, que ce soit sur les sons d'ambiance ou sur la poussière qui pouvait régner, enfin des choses qui peuvent nuire à la visibilité du jeu et je trouve ça vraiment nickel. Et enfin il y a ce nerf sur Glace qui est plutôt bien senti parce que, bah, on va pas se mentir il était OP même si c'est un de mes mains, euh, il était complètement fumé et je pense par contre que les gens l'enterrent un peu droit rapidement, je pense que malgré ce nerf là Glace va rester viable, sûrement moins joué en compétition mais tout de même viable. Et voilà, donc j'ai pas couvert certains points comme le changement de couleur des drones, quelques changements sur l'interface utilisateur qui sont bienvenus comme par exemple un nouveau euh, écran de sélection des opérateurs, mais dans sa globalité je suis extrêmement content de l'opération telle qu'elle est présentée sur les TTS. Euh, j'ai pas remarqué d'instabilité majeure pour le premier jour, de toute façon Ubisoft commence à plutôt bien prendre la main sur ça pour éviter des gros dysfonctionnements lors de la sortie du patch. Mais, euh, mais dans la, sa totalité je trouve que la direction apportée ici moi personnellement me convient totalement, je veux dire pour le futur dr c'est une bonne nouvelle parce qu'on a quelque chose qui est plus compétitif, plus intéressant, les modifications qui ont été faites, même celles qui sont mineures, apportent quand même pas mal au confort de jeu, au plaisir et euh, réduisent considérablement la frustration sur certaines cartes par exemple, donc je trouve ça bien. Et j'encourage vraiment Ubisoft à continuer sur cette voie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou à me suivre en live sur Twitch. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Tchuss